Bonjour! Je veux vous montrer l'intérieur de l'épicerie Seagulls, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur le boulevard Saint-Laurent. Je disais que c'est l'épicerie la moins chère à Montréal. Et vous pouvez voir les prix ici. Il y a une grande section de fruits et légumes. Très beau, très coloré. Vraiment pas cher. Bon! Ça, c'est à la livre, en tout fait. cas. Euh, ouais, le prix est à la livre. Hein. On marche encore en livre, pas en kilo. Donc ça, c'est les fruits et légumes, Puis, je vais vous montrer montre un petit peu la morue séchée, qui est euh, une spécialité portugaise. Ça, c'est les bines, pois jaunes cassés, fèves de marais, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est bizarre. Le riz jaune, je pense que c'est du riz étuvé. Donc c'est dans des grosses poubelles en fait, mais c'est super pas cher. Il y en a plein d'autres ici. Pour Donc c'est super pour les végétariens parce qu'il y a beaucoup de produits vraiment pas chers, euh, entre autres pour les végétariens. Euh, ça, je pense que c'est des produits naturels, beaucoup moins chers qu'ailleurs à Montréal. Des champignons séchés. Et voilà, ça c'est la fameuse morue séchée, séchée salée. C'est vraiment une spécialité portugaise. J'ai jamais essayé en fait. Dave, Et ça c'est vraiment et voilà, ça, c'est des produits euh, bio. La marfrana, du riz. Donc, si vous êtes à Montréal, c'est une des épiceries les moins chères. Ça fait très, très longtemps que c'est ici. Vous voyez que c'est pas particulièrement nul ou beau. Mais, c'est... Il y a beaucoup de choix. Et c'est pas cher. Les barres euh, de noix. Il y a aussi des, des produits de beauté naturelle. La patada. Euh, c'est combien? Wow! 4,59$. Ailleurs au Québec, c'est maintenant peut-être 6 ou 7$ piastres. le type de pâte. Dans Green Beaver, c'est une compagnie canadienne, c'est bien cool. Donc voilà, c'est l'épicerie Seagull sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Salut!